On va se présenter. Dominique. Alors Je suis Dominique euh, Lullier, je suis psychologue du travail et je travaille au Centre de Recherche sur le Travail et le Développement au CNAM. Anne-Marie Bazer, sociologue euh, dans un laboratoire euh, du CNAM, le LISE, et nous avons travaillé avec une équipe de psychologues et de sociologues. Alors pourquoi ce, ce livre pour rendre compte en fait, de la visibilité d'une population importante. Il s'agit de 10 millions de personnes en âge de travailler qui ont une maladie invalidante, ça représente tout de même 20% de la population active. Donc, ce livre rend compte en fait, de, de ce qu'ils font, ce qu'ils essayent de faire lorsqu'ils sont en emploi. Alors, un déni largement entretenu, parce que un déni à la fois individuel mais aussi collectif, tout simplement parce que la maladie au travail est pénalisante pour les carrières mais également un vrai risque pour, pour l'emploi. Ce livre va donc montrer l'ensemble des activités que, que développent les personnes pour se maintenir en santé, pour améliorer leur santé, mais aussi, surtout, pour faire avec leurs leur symptômes dans leur vie de tous les jours, mais aussi dans leur vie au travail. Car la maladie chronique est, est une maladie qui va durer tout au long de la vie, ce n'est pas une parenthèse comme, comme une maladie aiguë. Alors, la conception de ce livre... Euh, elle a été, ce livre a été pensé surtout pour euh, rendre compte en fait, du vécu mais également des expériences des personnes touchées par une euh, maladie chronique dans le cadre de l'entreprise. Euh, que parviennent-ils à faire lorsqu'ils ont par exemple une baisse, euh, de, une baisse de forme momentanée ou plus durable Comment parviennent-ils à gérer ces moments au sein de l'entreprise Ils ne sont pas seuls. Donc ce livre va apporter des éléments non seulement sur les personnes touchées par une maladie, mais également sur leurs collègues et également sur l'encadrement intermédiaire qui ont à gérer au quotidien en fait, des personnes qui peuvent avoir momentanément, plus durablement, des, des problèmes de santé. Alors, l'originalité de ce livre, peut-être que Dominique. Oui, bah oui on voudrait insister quand même sur l'originalité du livre, bien sûr. D'abord, on peut dire, comme, le, comme vient de le souligner Anne-Marie, c'est un sujet tabou. Euh, le, le, le malade euh, se cache, c'est une question qui est, qui est peu débattue, peu mise en visibilité dans, dans le monde du travail. Or, justement, ce livre donne enfin la parole euh, au malade. Et, et du coup, on lui donne accès à ce, ce, cette dimension invisible de, de la vie des organisations. C'est aussi un livre qui, je pense, euh, risque de transformer bon nombre d'idées reçues sur le sujet. Euh, par exemple, bah, euh, le malade n'est pas nécessairement en arrêt maladie et donc euh, hors du travail. Euh, aujourd'hui, de plus en plus de malades travaillent. Euh, une autre idée qui est largement euh, puissante aujourd'hui, c'est le travail rend malade. Oui, sans doute, il peut rendre malade, mais il y a aussi euh, une autre fonction tout essentielle. Le travail peut aider à combattre la maladie et on le voit bien à, les, à entendre justement les, les malades qu'on a rencontrés. Euh, le travail peut aider à combattre la maladie mais à certaines conditions évidemment. Euh, des conditions qui sont finalement peut-être celles qu'on pourrait qualifier de euh, travail soutenable pour les malades mais euh, pour tous les travailleurs. Euh, une autre idée aussi qui revient fréquemment, le, la maladie. La maladie est toujours synonyme de perte, de déficit, de handicap, d'empêchement. Mais la maladie n'est pas que ça. La maladie n'est pas que ça. La maladie, ça permet finalement de revisiter son projet de vie, ses projets professionnels, de refuser de perdre sa vie à la gagner, de construire un autre rapport au travail et donc au monde, aux autres, à soi-même. Enfin, on pourrait souligner aussi que finalement, les, les, les salariés qui sont malades, les personnes qui travaillent et qui sont malades, constituent de formidables révélateurs des transformations du monde du travail, transformations qui rendent quand même euh, de plus en plus le travail proprement invivable. Alors peut-être euh, un point final euh, les, les malades ne sont évidemment pas d'une autre nature euh, que les bien portants. Euh, la question des fluctuations euh, des capacités productives nous concerne tous. Euh, on a tous à certains moments des baisses de forme. Autrement dit, euh, la question fondamentale de cet ouvrage, c'est peut-être un enjeu qui est un enjeu commun à nous tous comment travailler, comment organiser le travail en reconnaissant la vulnérabilité qui définit, qui nous définit et qui nous garantit euh, comme humains. Finalement, comment humaniser le travail alors c'est sans doute la raison pour laquelle ce livre peut intéresser bien évidemment des malades qui trouveront là matière à, à repérer, qu'ils ne vivent pas dans une solitude extrême les difficultés qui sont les leurs mais que celles-ci sont partagées par beaucoup. Euh, ce livre peut intéresser tous les professionnels du champ de l'insertion professionnelle, du maintien en emploi, de la santé au travail, mais plus globalement ce livre peut intéresser tous les travailleurs. On vous le revoit.